Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la tablette euh, bambou de Wacom. Alors une petite astuce, euh, lorsqu'on est sur Inkscape, on utilise le stylet, mais cette partie là, vous voyez, que je montre, est tactile, donc c'est embêtant parce que lorsque je pose la main sur euh, ben cette partie là, vous voyez, j'ai des menus qui apparaissent et puis j'ai la, la souris qui part un peu dans, dans tous les sens, donc ça c'est vraiment embêtant. Donc il faut désactiver ça, pour cela rien de plus simple. On va aller à cette adresse donc que je vous mets ici on va copier cette adresse là que je mettrai donc en bas de la vidéo donc je copie je vais coller ça hop ici dans firefox je valide en appuyant sur entrée on va télécharger ce petit fichier zip donc ok voilà donc j'ai la petite fenêtre qui s'ouvre je vais extraire ce dossier sur mon bureau comme ceci voilà Traction terminée avec succès, je quitte. Je ferme Firefox. Je me rends sur mon bureau. Voilà, j'ai le petit dossier Wacom underscore app. Je double-clic. Là, j'ai un petit fichier. Je me mets à côté. Je fais un clic droit. Ouvrir un terminal. Je vais taper cette commande là sudo. Wacom avec le W majuscule.sh. Je valide. Il me demande de taper mon mot de passe. Donc, je tape mon mot de passe. J'appuie sur Entrée pour valider. Ah, donc je me suis trompé dans mon mot de passe, super. Voilà, donc là, j'ai cette petite fenêtre-là qui s'ouvre. Je sélectionne Turn Off, je valide. Voilà, il me dit que c'est bon, je valide. Je ferme maintenant ces deux fenêtres. Je retourne ici dans Inkscape. Et lorsque je pose ma main ou que j'utilise mon doigt sur la zone tactile, eh bien, rien ne se passe. Par contre, lorsque j'utilise le stylet, voilà, tout fonctionne impeccable. Donc ça, c'est vraiment bien lorsqu'on souhaite dessiner. Vous voyez, maintenant, on n'est plus embêté avec le côté tactile de, de la tablette. Une dernière chose avant de finir, il faut savoir que ce script devrait être lancé à chaque redémarrage, si donc vous avez besoin de désactiver l'option tactile. Voilà, à bientôt pour de nouveaux tutos.